Mais qu'ils sont peu communs, ces voyageurs Êtes-vous prêts pour ce face-à-face -face Bonheur et joie rythment leur quotidien avec stupeur. La caravane passe et les sanglots du quotidien s'effacent. Clowns animaux, trapézistes, grâce à eux, nos petites villes s'excitent. Tout du moins durant quelques instants lors de la venue de ces artistes amoureux des enfants monter ainsi que démonter le chapiteau, parcourir villes et campagnes à la recherche du sourire des minots, à la recherche de cette reconnaissance artistique qui serait digne. Ces hommes et ces femmes, ces familles et ce monde partageant leurs pistes pour transmettre une onde des plus positives à ses enfants, ces hommes et ces compagnes. à travers ce don de soi, de leur personne et de leur art, on en oublierait parfois que ce sont des hommes de l'ombre qui projettent de la lumière.